On va avoir des, des variétés, on va dire, beaucoup plus montantes, qui vont monter très très fort en bois, euh, produire peu les premières années, et euh, emmagasiner, on va dire, beaucoup d'énergie, et après, bon, on se met à produire. quoi. Euh, là, des arbres comme ça, euh, à l'âge adulte, euh, ça fait que deux ou trois ans qu'ils produisent, mais là, maintenant, ils produisent presque une tonne de pommes à, à l'année. Et, et inversement, on a des variétés qui sont plus basse mais qui, qui, qui va pas avoir tendance à, à pousser assez peu quoi tout dépend de la variété de toute façon